Les démons cadres et la vie n'est plus. En quatre lettres. Les démons cadres et la vie n'est plus. Fuck c'est mort. Bref. Avec le Marshall on pensait être arrivé au bout de nos surprises. Et ça, ça a été notre plus grosse erreur. Les démons cadres et la vie n'est plus. pas près de revenir, hein Yes. Ah ça oui, on peut dire qu'on a remis une de belle dérouillée, hein Heureusement que tu étais là. Sans toi, il n'aurait blessé personne. Ah bah d'accord. Parce que toi, peut-être, tu les as fait fuir Non, mais j'ai tué personne de chez nous. Et j'ai pas non plus mis le feu à la moitié de la ville. Puisque je te dis, j'ai pas fait exprès. Et puis j'ai demandé pardon. Robert, rends-toi utile, tu veux. Va nettoyer les tables. Alors, alors, alors... Euh, 8, 9, 10, 11, 12 et 3 qui font 15. Euh, la période est bonne, mes amis. Nous devrions célébrer cette réussite. Que diriez-vous d'un grand bûcher C'est chaleureux, festif Ou alors d'une fausse commune C'est sympa aussi, ça favorise le contact. Mon hein. tape à l'œil. <rire> Anatole, je sais que tu as une bonne descente et je crois que nous allons bientôt nous revoir. <rire> Bonjour, qu'est-ce que je vous... Maman Fuck. Qu'on nous laisse. Madame Parker J'ai entendu dire que les affaires n'étaient pas florissantes. Je pensais pouvoir te faire confiance. Je me suis trompé. Je viens remettre de l'ordre ici. Oh Madame, quelle charmante surprise. C'est un plaisir de vous revoir. Que, que, comme d'habitude, vous voulez boire quelque chose Vous avez bonne mine. Décidément, les années n'ont aucune emprise sur vous. Et pourtant, vous n'êtes plus toute... Euh... <rire> enfin, ce que je veux dire, c'est que... Euh, à votre âge, sans être vieux, on est moins jeune. <rire> euh, enfin, je veux dire, on, on, on peut pas rajeunir, ça saurait, mais vous aussi <rire> Oui, je sais, c'est pas facile, Pas facile de quoi pas, fa... Pas, pas, fa... pas pas pas facile, pas facile... <rire> pas, pas facile, mais... qu'est-ce que je raconte, moi Il fait chaud, là, non Vous pourriez me rendre un grand service, Robert Oui, tout ce que vous voudrez, et ce sera fait avec plaisir, en plus. Fermez-la. Avec plaisir. J'imagine que vous avez du travail. J'y vais. Cela va nous payé. payer. Marge. Vraiment Apporte-moi le livre des comptes. Et va aider cette chose-là qui te sert de mari pendant que je m'occupe de nos affaires. Mais <rire> Ah, je le savais, Anatole. Le temps est venu de refaire équipe. Allez, on y va. Allez. C'est pas le moment. Hein. C'est bien le moment de faire ta. Ah. Hein Allez. Si tu l'ouvres, t'es mort. Oh, oui, oui. Oui, oui, oui. Silence Comment ça, il n'y a plus l'or J'ai retrouvé le cheval. Il y avait tout dessus. La selle, une bouteille de whisky, une couverture. Mais plus la sacoche. Attends une seconde. énervé ma petite dame ça peut pas être bien grave ah ah mon orteil mon orteil mon orteil ne ah vous dites pas que c'est pas injuste je vous dis juste que ça soulage Quelqu a quelque chose à dire Refuse. Prends tes affaires. On va voir quelqu'un d'important. Angèle Toi. Mais, mais qu'est-ce que tu fais ici Je suis venue régler des problèmes. Des problèmes oui. Il y en a un que je ne m'attendais pas à régler aujourd'hui. Il est ici, debout, devant moi. Non, mais c'est vieux, tout ça. Il y a prescription. Essayons de nous comporter en adulte responsable, non Adulte responsable. Oui, c'est vieux. oui. Santé tous. Bon. Toi, tu restes. Libéré, délivré, je ne travaillerai plus jamais. Libéré, délivré, je. T'as vraiment cru que tu t'en sortirais aussi facilement Robert, mais. Moins t'en sais, mieux ça vaut. Yes oui.